évoqué bon, tout à l'heure la tension, mm -hmm. la nécessité d'être reconnue, mm -hmm. de, de l'échange qui est non, non monétaire. Mm -hmm. En même temps, cette question de l'argent pour des personnes qui ont un peu de patrimoine. Ah, oui. Et vous, vous évoquez les projets des personnes. Mm -hmm. On a mm -hmm. vu qu'avec 10 euros, 20 euros, 100 euros, on peut aussi faire des on choses. On peut aussi. On peut être en mouvement, on peut se déplacer. Ça, c'est important comme professionnel de le savoir. Tout à fait. Hein? De ne pas être dans une posture un peu mortifère. de dire tout On ne peut rien, euh, d'être tout le temps dans la plainte. On peut faire. Mais aussi, oui. il y a des personnes qui ont du patrimoine. Mm -hmm. Et donc, nous, dans notre façon de gérer, entre guillemets, leur patrimoine, mm -hmm. dans la façon de les mettre en mouvement, pas mmh. d'être des écureuils, mais d'être dans des porteurs avec eux de projets. Mmh. Euh, C'est des questions qui se posent souvent pour nous et qui ont à voir, pour terminer là-dessus, oui, oui, oui. euh, avec notre propre parcours. C'est-à-dire qu'on est des professionnels différents dans nos parcours, dans notre propre relation à l'argent, avec le risque de se projeter ou de jouer inconsciemment notre propre parcours. Bien sûr. Et de dire "Ah ben lui, il faut qu'il économise et on va on va lui serrer, <rire> on va le serrer au maximum." Bien sûr. Sans, sans le vouloir. Sans ou, le vouloir, ou, où il va compte. devoir quémander et quelque part il va être assujetti à sa demande et à notre réponse. Oui, non oui, Comment vous ça. voyez ça Oui, hein c'est vrai. Quelqu'un qui a un peu d'argent ou qui a un budget, on va dire, euh, à l'aise, est-ce qu'on doit faire des économies, pas des économies, des projets, par oui. rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure Oui, oui. Euh, c'est là où, effectivement, aussi, notre rapport à l'argent en tant que tuteur, par exemple, professionnel, entre autres, hein, ou pas forcément, mais, mais euh, dire, est, est à interroger. Euh, qu est, parce que, si vous voulez, on, on a parlé du rapport à l'argent euh, dans notre famille, mais il est effectivement aussi euh, notre rapport à l'argent quand on est adulte euh, il est lié à la notion de manque Hein. Euh, si j'ai manqué dans, dans mon enfance, j'ai tendance à être peut-être un peu fourmi hein, euh, ou au contraire, en, en, en réaction je peux être cigale parce que justement euh, j'en ai, ai pas eu assez maintenant que j'ai un petit peu plus d'argent dans ma poche, eh bien, je vais le dépenser donc euh, si effectivement euh, dans ce genre d'approche dans, dans de, de, professionnelle dans, d à partir du moment où on va gérer l'argent d'un autre c'est reconnaître effectivement la différence de cet autre là dans son rapport à l'argent et essayer de ne pas projeter. Donc, euh, euh, si moi je suis fourmi euh, et si parce la personne beaucoup en face, parce que j'ai manqué et que la personne d'en face a envie d'être cigale, euh, entendons son besoin d'être cigale, tout en lui apprenant peut-être un petit peu à mettre à être un petit peu écureuil, à mettre. De... C'est une rencontre. C'est une question de ne pas, là aussi, de ne pas, j'ai envie de dire, rester aussi peut-être un petit peu trop, j'allais dire, sensible à notre propre pouvoir. Parce que si on détient la gestion de l'argent de l'autre, c'est véritablement aussi, on, on a un, un outil de pouvoir a sur l'autre. un pouvoir notre. légal et on énorme, a un pouvoir des, des revenus. bien sûr, et, et c'est là où, où l'éthique est importante. C'est là où l'éthique est importante, parce que pour moi, l'argent, ce n'est pas l'important dans une transaction humaine, ce n'est pas le billet de banque et sa, sa valeur économique euh, qui peut poser problème. C'est la qualité de la relation qui est mise en œuvre dans cette, circularité de la, dans cette circulation de l'argent qui est importante. Le même billet de banque dans, peut être effectivement un instrument de soumission, ou au contraire un, un, un instrument qui peut être mis en œuvre pour aider l'autre à être autonome. Donc, que l'on gère de l'argent, c'est bien, mais on peut aider l'autre soit à être soumis à notre pouvoir, ce pas rigolo, sans bon, ah, euh, le vouloir, sans avec le vouloir. Les, les meilleures intentions. Mais, ah oui, c'est certain. Le, le mieux. On a tous toujours... L'ennemi du bien. Et tout de, à fait. De on a toujours des bonnes intentions, mais justement, et, et, et on peut ce même billet là, ce même compte que l'on que l'on tient, il peut nous aider à amener l'autre à gérer un peu son autonomie. Donc, on peut, sans faire d'éducatif et ni du pédagogie, du pédagogie, on peut. Tout ça, c'est une question, d'accordage, de d'ajustement, euh, si. La personne euh, dont on gère les biens un peu confortable a envie d'une chose que celle de, de, de les faire exploser. On peut lui faire entendre qu'il peut les exploser jusqu'à 50%, mais que le reste, ça le mettrait en danger. Euh, on peut commencer à... On peut, on, on, il ne faut, faut pas disqualifier les autres et porter un jugement en partant du principe que euh, parce qu'il est sous tutelle, euh, il n'est capable de rien. Oui, comme parce qu'il est en tutelle, on va placer son argent, il, il, ses projets ne pourront pas être pris en compte. Moi j'aime bien voilà. quand vous dites, euh, bon c'est schématique, mais 50% on peut imaginer, oui, hein, oui. j'ai 100 000 euros, 50% je les dépense sur les projets, je veux aller en voyage, etc. Voilà. Et 50 c'est un rapport à la réalité, Tout à, fait. Euh, à notre responsabilité. Tout à fait. Et Tout comment peut-on, et ça, ça suppose des échanges ça suppose à, entre échange. nous, des échanges interdisciplinaires, pour que ce pouvoir d'assujettissement, oui. il, euh, il soit limité, oui. limité à la mise à distance qu'on peut mettre et à la critique oui. de, de oui. l'autre. Ce oui. que nous essayons de faire oui. dans notre euh, Bien pôle patrimoine. Ah, oui. Donc sur la question de l'argent, pour des gens qui en ont un peu, oui. moi je trouve tout à fait intéressant un peu ce curseur. Sans dire que Madame Prieur nous a dit qu'on pouvait dépenser <rire> 50%. <rire> hein. Mais moi je pense que ça, ça nous éclaire parce qu'on est confronté tous les jours à des personnes aussi qui ont du patrimoine, qui l'ont hérité des parents, les parents voulaient les protéger, leur garantir oui. un avenir. Oui. Et Si on est euh, tuteur euh, euh, écureuil parce qu'on a beaucoup manqué dans notre vie, oui. eh bien on, on va mettre à mal euh, la, oui. la, la, la, dignité, la dignité de, de, de, de, la personne de, de la personne et son autonomie.